On arrive effectivement sur une villa qui est assez ancienne où on a des installations classiques de l'époque avec effectivement un point central au milieu de chacune des pièces. Le client a souhaité changer ça, donner un coup de modernité. On sait qu'aujourd'hui, le bien sera destiné à la location saisonnière. Donc, on est vraiment dans une atmosphère, non pas d'habitation principale, mais d'endroit de vacances, de détente. Donc, par rapport à ça, on va venir vraiment opter sur des éclairages qui sont plutôt tamisés dans des endroits, dans des espaces de vie, plutôt intensifs dans une salle de bain, quand on a besoin de se préparer, une ambiance variable dans une chambre, voilà, et puis sur des terrasses, des choses comme ça, du feutré. Du feutré, justement, pour pouvoir bénéficier de l'endroit et du site qui est quand même extraordinaire. Sur cette terrasse, par exemple, on a la mer qui est devant, la piscine qui est devant, l'espace de vie est devant. Quand on regardera, on ne sera jamais gêné par aucune de source lumineuse. Par contre, effectivement, en avançant et en changeant le sens de regard, on se rend compte que tous les éclairages, un, sont feutrés, donc pas agressifs, et deux, ils sont dirigés vers la vue sur la maison, qui fait qu'on a effectivement de la lumière pour l'endroit de vie, qui est suffisamment éclairé, mais on ne sera jamais aveuglé par un, un point lumineux. On a utilisé les contraintes du bâtiment et on a utilisé nos corniches pour le passage des câbles, on a utilisé euh, tout ce qu'on pouvait pour diminuer au maximum les travaux dans le foncier vraiment. Le client, lui, il va effectivement de manière classique, sur des points lumineux classiques. Aujourd'hui, nous, quand on va venir le voir, on va lui proposer des solutions différentes. Par la miniaturisation du produit, on sera capable de s'adapter sur toutes sortes de, de, de contraintes. Donc là, un rebord de toiture, ici et là, une, une gouttière ou autre. On sera capable de lui proposer quelque chose d'assez sympa. Le deuxième aspect est l'aspect économie d'énergie aujourd'hui la led c'est un produit effectivement qui consomme beaucoup moins qu'un produit classique et aujourd'hui tout ça va rentrer dans global expertise nous on a l'avantage de pouvoir se déplacer euh, proposer des solutions aux clients étudier avec ça et revenir plusieurs fois sur pour pouvoir lui proposer la, la solution qui, qui lui convient